Une petite berceuse niçoise très simple, « Soin, soin », et ça dit « Sommeil, sommeil, viens, viens, viens, sommeil, sommeil, viens que tu es bon. Le sommeil ne veut pas venir, le petit ne peut pas dormir ». Soit, bon, soit, vous pas venir, loupit, chou, vous pas dormir. Soit, soit, venez, venez, venez. Soit, soit, venez, qu'est-ce qui est ce Soit, bon? soit, si c'est bon, loup swan swan veut pas venir et loupichou veut pas dormir. Celle-là, elle leur plaît beaucoup.